Cybermenace, l'importance des mises à jour. Ce webinaire est consacré aux cybermenaces. Dans cet extrait, nous vous montrons l'importance des mises à jour et les risques que vous encourez si vous ne les installez pas à temps. Les sites Web, mais aussi vos ordinateurs et logiciels, renferment souvent des vulnérabilités. Ce sont des points faibles que les pirates exploitent pour vous infecter et prendre le contrôle de vos systèmes. Une vulnérabilité, c'est comme un éclat sur votre pare-brise. Si ce simple éclat n'est pas dangereux, votre pare-brise risque tout de même de se briser. Les ordinateurs regorgent de tels petits éclats que des personnes avec de bonnes, mais aussi de mauvaises intentions, découvrent chaque jour. Tout comme votre pare-brise, la vulnérabilité des ordinateurs peut être réparée. Cette réparation porte le nom de patch ou de mise à jour. Vous savez, ces pop-up intempestif qui vous oblige à redémarrer votre ordinateur. En général, vous vous empressez de fermer la fenêtre. Mais au fond, vous feriez mieux de ne pas reporter ces mises à jour. Tout comme pour un petit éclat sur votre pare-brise, plus vous reportez la mise à jour, plus le risque augmente. Les cybercriminels ne sont pas uniquement en quête de vulnérabilité. Ils sont aussi informés dès qu'une nouvelle vulnérabilité est décelée. Ils comptent sur le fait que vous allez tarder à installer les mises à jour et exploitent la vulnérabilité afin de s'infiltrer dans votre ordinateur. Le message est donc le suivant. Installez les mises à jour disponibles dès que possible. C'est la seule façon de se débarrasser rapidement des cybercriminels. Que retenir sur les mises à jour Les mises à jour sont importantes. Si vous n'installez pas les mises à jour, vous mettez à mal la sécurité de votre site Web, de votre ordinateur ou de votre logiciel. Installez donc toujours les mises à jour, et de préférence, le plus rapidement possible.